Écoute-moi les balles à sapient que vous avez bien suivi, vous allez voir l'incroyable, le magnifique deck toxique. C'est un Serra Control version toxique. Alors, cette liste-là, elle a déjà une à deux semaines, mais finalement, euh, je me suis rendu compte que je ne vous l'avais pas proposé euh, finalement sur la chaîne. Alors, c'est une bonne version alternative. Alors, pour moi, il y a trois euh, Serra Control dans la méta. D'ailleurs, c'est un deck qui est très fort. Hein. Pour moi, il fait partie du top 5 des meilleurs decks de la méta. Il pourrait même monter un petit peu euh, finalement en grade quand euh, Thanos et quand Shuri seront nerfés. Enfin, les decks Thanos, deck Shuri, pas forcément les cartes. D'ailleurs, Thanos, ça peut être par exemple Lock Joe qui, qui se fait nerfer et Shuri, ça peut être Shuri. Bah, pourquoi pas C'est plus difficile, de, de on va dire, de, de nerfer une carte qui est pool 5, qui a vocation à rester pool 5 parce que plus difficile à crafter, donc plus de d'amertume, on va dire, si la carte est touchée. Bref, c'est un autre débat qu'on n'aura pas ici. Euh, je parle déjà suffisamment. Donc, la version toxique, boum, je vous la mets évidemment dans la gueule, comme ça vous pouvez faire un petit euh, screenshot si vous le souhaitez. Si vous êtes sur téléphone, vous voyez la liste. Euh, donc voilà, pour moi, il y a trois Serra à contrôle. Il y a la version très classique que, euh, que moi j'adore, qui, euh, qui est ma préférée. Donc avec Angela, Bishop, l'idée c'est de faire un maximum de points, d'avoir que des cartes qui se curvent. Voilà, j'aime bien cette idée de ne pas avoir des tours un petit peu vides. Vous avez la version euh, Dark Oak, Zabou Dark Oak. Et on met les pommes de terre dans le deck de l'adversaire. Alors cette liste-là, euh, moi j'ai pas encore Dark Oak, mais voilà, c'est une très bonne liste également. Mais c'est un peu différent, un poil combo. Et vous avez ce deck-là aussi qui est un peu combo également avec Azmat et Luke Cage. Euh, alors cette liste-là, elle est beaucoup plus surprenante. Elle va très souvent, en tout cas plus souvent, prendre 4 et 8 points. Euh, par contre, pour moi, elle est un petit peu moins stable. Mais elle n'est pas... Euh, D'ailleurs, je l'ai joué dans quelques battles du dimanche, du dimanche midi. Tous les dimanches, bam, euh, contre un autre streamer, un autre youtubeur, je, je fais un BO2. Et je crois que je sais plus contre qui j'avais joué ça. Peut-être contre Xari, je crois. Bref. En tout cas, euh, voilà, liste très intéressante. Vraiment, c'est une très très bonne liste. Mais je la trouve un poil moins. Euh, ouais, un poil moins curvée, Donc pour moi, c'est un un poil moins stable euh, mais c'est vrai qu'il y a des joueurs qui vont vous dire bah non moi je trouve que c'est la meilleure version donc voilà ça c'est que mon avis mais franchement si on écoute euh, plein d'autres streamers plein d'autres youtubeurs ils vont vous dire euh, bah c'est une des meilleures versions euh, pour moi bref en tout cas c'est une liste qui est vraiment très intéressante j'avais envie de vous la proposer donc l'idée c'est de jouer Luke cage qui fait que la puissance de vos cartes ne peuvent pas être réduite et de jouer Azmat. puissance moins 1 à toutes les cartes donc évidemment sur le tour 6 c'est extrêmement surprenant L'idée c'est qu'il y a du Maximus, Maximus ça fait beaucoup de points. Moi j'ai un problème avec la carte, c'est que euh, Maximus ça fait piocher l'adversaire. Soit évidemment on va le jouer T6, et dans tous, dans tous les cas c'est très bien, mais parfois on va vouloir le curver, le jouer T3. Et le problème c'est que T3 t'as pas envie de faire piocher l'adversaire. Donc voilà, c'est un peu le problème, c'est que c'est un deck qui parfois va, ne va rien faire, va laisser l'adversaire jouer, et euh, par contre il y a vraiment un côté... Euh Counter, on va dire, qui est encore plus euh, assumé, encore plus énervé avec ce deck. Évidemment, on a la, la, la, la triplette, hein, euh, Divine, Enchantress, Chang-Chi et Killmonger. Ça, c'est la base. Il y a la typhoïde Mori qui, finalement, ne... Euh, bon, on peut l'Enchantress dans l'absolu. Ça fait des points. Ça, c'est plutôt cool. Mais ça marche bien avec le Cage. Euh... Donc, l'adversaire, voilà, en général, il, il peut attend, s'attendre à Luke cage, mais il ne s'attend pas trop à Azmat. Alors, on peut aller encore plus loin dans le côté toxique avec Azmat, euh, en jouant Wong et tout. Mais là, je vous propose un deck qui est top méta, un deck qui vous permettra d'avoir un bon win rate -right et d'avoir un bon average cube. Vous pouvez partir sur une liste un petit peu plus exotique avec Wong, Azmat, où vraiment on essaye Mystique, on essaye de faire uniquement que des az enfin, baser que le deck sur Azmat. Et finalement, ce serait un deck qui serait euh, viable, certainement, mais. Pas un deck très fort, en tout cas, ça pourrait arriver plus tard, mais voilà. Là, j'avais envie de proposer cette liste-là. C'est ça aussi l'idée, c'est que T2, t'as pas envie d'Azmat. Donc en fait, T2, t'as pas envie d'Azmat, t'as pas forcément envie de Witch, T3, t'as pas envie de Maximus. Vous voyez, il y a ce côté curve. Voilà, je suis en train de descendre le deck, mais je l'aime vraiment, hein, ce deck-là. Mais ça se voit pas, peut-être. Bref, on va partir en game, comme ça, vous voyez comment cela fonctionne avec le tracker. Let's go, bim, bim, bim. Le deck Soxic. Alors, moi, je l'ai joué un petit peu en. Alors, pas en tournoi, mais. Euh... J'ai joué justement dans le mode battle. Je trouve que dans le mode battle, c'est hyper intéressant. Euh, je pense qu'en tournoi, en liste cachée, c'est un deck qui est hyper intéressant. Liste ouverte, un peu moins, mais voilà. Je... Et, et en ladder, pour le coup, vu que. Alors, c'est un deck. Je... C'est pour ça que c'est pas fait exprès. Alors là, je, je, je balance plein de morceaux de phrases comme ça. Et en fait, je les finis pas. Donc, c'est extrêmement désagréable. Je reprends le propos. C'est pas fait exprès que je vous propose le deck, on va dire, deux semaines, peut-être trois semaines après sa création. Deux semaines, je crois. Mais c'est le timing pour moi parfait, pour la simple et bonne raison que euh, ce deck là, on, entend, on en entend un petit peu moins parler. Donc les joueurs tournent autour de moins, tournent moins pardon autour de. Finalement j'ai du mal. Oh. Euh... Ouais, les joueurs tournent un petit peu moins autour de, de finalement de, de Azmat Luke Cage. Donc c'est encore plus surprenant. Je sais pas si vous vous souvenez, mais il y a 2-3 semaines, c'était un des decks les plus, les plus présents dans la méta. Alors ça n'a pas été le cas pendant une semaine, mais pendant plusieurs jours, le deck était quand même extrêmement joué. Bon, bah on va Maximus comme ça. On va Maximus comme ça. On va le faire piocher, c'est pas bien grave. Agent Coulson. Ouais. Là, normalement, il est censé reprendre l'initiative. Et en reprenant l'initiative, euh, bah, j'aurai un joli Killmonger. Normalement, je pense, hein, soit il prend à droite, parce que là au mid je perds. Donc là je pense que l'initiative il va la récupérer. Ah merde, bah, ça change rien, j'ai quand même toujours l'init. Hein. Ah j'ai plus l'init à cause de ce lézard. Enfin c'est lui qui a l'init. Non, c'est moi qui ai l'init, pardon. Mais c'est pas ce que je veux. Bon, c'est pas extrêmement grave. Quoi que j'ai Azmat, j'ai. Ah c'est un peu chaud là. Peut-être en fait, il va laisser qu'une carte au mid. Bon, après... Euh bon. C'est une game qui ressemble à rien. <rire> il y a ça aussi dans le jeu. C'est ça qui est exceptionnel. Et en fait, elles sont assez nombreuses finalement, ces games-là. Des games où... Bah, T'as un plan de jeu et ça, ça marche pas comme... T'as... Ouais, y a, voilà, pas voilà. Donc là, je viens de, rien, je viens de dire euh, rien du tout, en fait. Mais c'est exactement ce qui s'est passé. <rire> Il n'y a eu rien du tout. Bon, snap T1, hein, je snap T1 avec des decks forts comme ça. Avec tous les decks qui sont top 10 méta, je snap T1, même si, encore une fois... En fait, je suis vraiment un enfoiré parce que je vous dis tout le temps dans la vidéo, le Knight on s'en fout. Il n'y a pas de différence entre un deck qui est top 1 méta et un deck qui est top 150 méta. Mais bah, finalement, indirectement, je nourris un peu ce truc-là de... De, de, de tier list et de top, parce que je vous dis deck top meta et tout, mais après c'est un fait, il y a quand même des decks qui sont un peu au-dessus des autres, mais c'est juste qu'il n'y a pas beaucoup de différence ça c'est important à comprendre. Il n'y a pas beaucoup d'écart de, de win rate entre le meilleur deck et le pire deck du jeu, vous avez compris ça, vous avez tout compris. Vous voyez là, typiquement, j'ai envie de lézard dans la curve. Euh, je pense que je vais juste le cage. Alors, je, je vais pas witch sur Nidalevi, Nidalevi c'est plutôt un bon lieu pour nous. En général, on arrive quand même bien à enchaîner. Ok. Euh, on va Killmonger maintenant. On peut Killmonger à la fin. Ouais. On va. Euh, bah Maximus. Ouais. Je pense qu'on va Killmonger à la fin. Parce qu'en fait... On... Dans tous les cas, on a... au pire, on aura enchantress ce Killmonger s'il fait armor. Et... Alors l'idée c'est de lui laisser l'initiative. Comment est-ce que je peux lui laisser l'initiative Terra ici. Voilà, il fait un monstre. Donc il a l'initiative. Il a la question c'est, est-ce qu'on veut vraiment lui laisser l'initiative Quoi, quoi hein En fait, ça... Ouais. En fait, on avait l'initiative si jamais il faisait rien par rapport à la shiolk mais je pense qu'on est pas trop mal là. À droite on gagne, après il va mettre un 30. C'est quoi le play Ouais, c'est un peu complexe quand même. En fait, cette sortie-là, elle est facile à battre. Parce que c'est vraiment euh, pour chouris, red skull, c'est assez easy. Sachant que nous, en plus, on prend pas Aero. C'est pour ça que c'est bien de lui laisser l'initiative. Parce qu'Aero, vu qu'on arrive à bloquer tous les lieux. Alors un peu moins avec cette version, vu qu'il n'y a pas euh, Mysterio. Mais on, on arrive facilement à, à bloquer les lieux. Là, le souci, c'est qu'il a fait la sortie qui est facile à battre. Mais on n'a pas le, le Chang-Chi. D'ailleurs, le tracker ne fonctionne pas. Euh, on n'a pas le Chang-Chi, donc on va partir tout simplement. Il pourrait abandonner, même si c'est bizarre. Donc ouais, pas Chang-Chi. Donc euh, on concide. Là, ce match-up, euh, c'est 50-50 Parce qu'en fait, quand il fait la sortie Shihulk Donc il passe le T5 et il fait Shihulk Taskmaster ou Shihulk Aero En fait, il y a 20 points. Bon, en général, Shihulk Aero ne suffit pas Mais Shihulk Taskmaster, ça fait 20 et 20 En général, ça fait gagner Donc cette sortie-là est compliquée pour nous parce qu'en général On a l'initiative, on ne peut pas Chang-Chi. Par contre, la sortie qu'il vient de faire euh, C'est une sortie qu'on va souvent battre On va très très souvent battre Genre 80-90% du temps parce que le Chang-Chi, il faut juste l'avoir, euh, si on le purge, T6, ça va. Donc voilà, là c'était vraiment une, un peu risqué de sa part, mais ça sort bien que l'on n'ait pas la carte. Ok. Alors là, il faut, très important, hein, de casser tout de suite Elysium. Tout simplement parce que Elysium ça combat très bien avec Sunspot. Et nous on a un deck qui est extrêmement bien curvé. Justement, euh, on a déjà Serra. Donc on euh, n'a pas envie de lui donner une Serra. Ça c'est important. Oh waouh! Oh plutôt cool. C'est à dire qu'on va avoir le raft. Euh... Quoique, est-ce qu'on aura le raft avant lui? C'est bonimo. Ici, on va avoir le raft. On fait quoi Juste ça. Et passe. Wave. Bon, Wave, ça change rien. On va Serra. Il jouait Bonimo, Sunspot. Un peu bizarre. Qu'est-ce qu'on aura comme carte Spectrum. Ouais, c'est pas dégueu. Euh... La question c'est est-ce qu'on essaye de prendre des points au mid On va voir C'est intéressant le fait qu'il snap Pourquoi Pourquoi il snap Parce qu'il y a un Galactus quelque part Il y a un Sandman Ah intéressant Très, très très intéressant. Ah ouais, j'avoue, Sandman, c'est très, très sympa. Euh, ouais, on peut Azmat. On peut jouer Spectrum. J'aurais dû Spectrum avant, my bad. Je me suis fait vraiment avoir par ce Sandman. On peut Azmat. Ouais, dommage, gagner si je jouais Spectrum. J'ai voulu la garder en mode surprise, mais en fait, il y a pas de surprise. Vu que c'était une carte qui était qui était terriblement possible dans sa range. Donc là, c'est une erreur de ma part. Bon, je... ça peut m'arriver de faire des erreurs, surtout que là, je parle beaucoup. Euh, est-ce que je gagne quand même La question, c'est est-ce qu'il peut gagner au mid euh, à droite Non. Et à gauche, il a quoi comme point Il a. C'est quoi ces cartes les plus grosses Odin. Il a Odin, sur Odin il gagne juste Odin à gauche, Odin à gauche il gagne, ah dommage, en plus Sandman c'est con parce que c'est un truc qui est... qui est hyper hyper évident quoi, donc euh, ouais il faut de la concentration, je parle un petit peu trop, j'espère que ça vous saoule pas, bon moi j'essaye de, surtout que là les vidéos c'est pas l'habitude de faire des vidéos de 40 minutes, en général euh, sur Hearthstone je fais 1h, heure, 1h10, heure donc euh, j'essaye de parler peut-être un peu plus, expliquer un petit peu plus mes plaies ou voilà mais c'est vrai que parfois je peux louper des, des situations là c'était un truc qui est hyper évident franchement perdre là dessus c'est très très frustrant perdre me dérange pas je ne suis jamais frustré de perdre je trouve ça hyper intéressant en général c'est le... la meilleure chose à perdre la... enfin perdre c'est la meilleure chose je trouve dans un jeu de cartes parce que c'est là où on va progresser à part en tournoi c'est différent et, euh... et c'est vrai que perdre sur de la manque de concentration c'est c'est vraiment vraiment douloureux mais bon comme cela Victoire. Wow. alors là c'est alors là alors là c'est bizarre on ne voit pas trop ce qui s'est passé peut-être qu'il devait ah c'est peut-être qu'il avait une quête à faire non, non mais il a joué deux cartes il a snappé dans ce cas là Ah non c'est moi Peut-être qu'il avait peur J'ai snappé il a eu peur Ouais ah là là je vais m'en vouloir hein. Je me connais hein. Je vais y penser encore ce soir ce truc là Bon c'est pas grave hein. Ça va pas me traumatiser mais Un peu quand même Ça va traumatiser ma journée on va dire Ah un play à la con Si je fais Spectrum j'ai gagné hein. Je suis sûr que je gagne hein. Parce que même s'il fait Magneto Je peux gagner derrière En fait je crains vraiment vraiment pas grand chose Ah trop trop chiant Bon c'est pas grave Bon gamma c'est super cool pour nous on a Chang-Chi. Et vous voyez c'est intéressant c'est que on a gamma. Enfin on a Chang-Chi sur Gamma. Et lui il sait pas qu'on a Chang-Chi sur Gamma. Tout simplement parce qu'on a snappé avant de voir Gamma. Vous voyez Donc on, on, en termes d'information, on lui a rien donné. Bon, la Typhoïde elle peut, elle peut se jouer là. Faut faire attention à la tour fisque, hein, avec euh, Aero. Faut faire, faut faire attention. Pareil pour le Chang-Chi. Faut faire un peu gaffe. Après on est devant. Bon il prend Chang-Chi à gauche. Par contre j'ai peur qu'il fasse Aero maintenant. Ou il va attendre le dernier tour. C'est un peu chiant. Allez, je pense qu'il va Aero à droite moi. Est-ce qu'on peut récupérer l'initiative? C'est ça l'idée. Quoi que je veux faire ça? Ah, y a pas héros. Y a pas héros. Ça veut dire qu'il l'a pas sûrement. Je pense qu'il l'aurait fait maintenant. Bon, on est quand même pas foufou hein. Je pense qu'il l'aurait fait. C'est pas évident. Hein. que c'est mort C'est une game qui est un peu bizarre C'est une game qui est un peu étrange Je sais pas si le play C'était pas juste de Chang-Chi curvé C'est à dire que je faisais Chang-Chi au mid Comme ça la ligne elle était bonne Et en fait elle était pas si bonne que ça Parce qu'il y avait euh... ouais, En fait Superflu nous a mis trop mal Parce qu'il nous a hors tempo. En fait le tempo il est bon pour nous parce que normalement Shuri elle arrive T4, ton, son monstre il arrive T5 et nous en plus on avait la ligne du mid et on faisait, on aurait fait Chang'Chi. Donc là ça s'est mal mis parce que bah, la, la Shuri est arrivée T3. Et ensuite il a fait T5, T4, T5 et il a pu rejouer on va dire un truc gros parce que dans l'absolu si tu lui donnes un 7ème un, un tour à ce deck il est vachement content. J'aime bien euh, ça, Nova Killmonger, ça va être révélé à toute fin. Le gars il s'y attend pas trop. Donc on aura la possibilité de détruire ses créas et la possibilité accessoirement de. Enfin pas accessoirement de d'avoir la Nova. Ah, c'est pas bon pour nous, ça. Ça, c'est pas bon pour nous. Vous voyez, un côté moins. Il y a moins de puissance avec ce deck. Il y a juste plus de côté surprise. Mais c'est vraiment très fort aussi. Hein. Là c'est vrai que ça... Bon, pour le moment les games elles ne reflètent pas tant euh, ce qu'est le deck. Mais... mais il y a vraiment quand même ce, ce côté surprise qui est hyper hyper... Bon là on a pris des Chouris zéro aussi. Hein. Avec des sorties de Babouin. Mais... Bon typiquement on n'a pas besoin du superflu. Hein. Débris. Hidecrawler. Buzz maintenant. En fait le problème c'est qu'il peut jouer le leash Je crois que je vais faire Azmat maintenant Ou alors je passe C'est un peu greedy mais Le problème c'est qu'il y a enchantress qui arrive sur euh, le Cage En direct hein. Pour ça hein. Green Goblin Ouais on s'en moque Scorpio. Pino. Bon, on n'est pas trop mal, hein. un deck qui fait pas beaucoup de points en face. Un deck qui fait pas énormément de points. Et là, le côté surprenant du Nova Killmonger, il est quand même cool. J'ai juste un peu... non, c'est bon. Ah quoi que. J'ai juste un peu peur de prendre Docteur Doom à gauche. Peut-être un deck qui joue Doom, c'est vraiment une possibilité. Non, Goblin. Donc c'est vraiment un truc euh, uniquement un deck de hate et. On a gagné, c'est un peu bizarre comme, comme game. Pour le moment, pour, pour le coup, pardon, on préfère jouer cette version-là, contre ce deck-là que la version euh, Angel Bishop. Parce qu'Angel Bishop, elle dépend des, des emplacements. Voilà. Moi, c'est vrai que je joue surtout, j'adore Angel Bishop, mais il faut quand même être, être honnête, il y a, y a des qualités qu'a ce deck euh, que n'a pas euh, l'Angel Bishop, et il y a des défauts qu'a Angel Bishop que n'a pas ce deck. Angel Bishop, T'as besoin d'avoir de la place. Sinon tu peux pas jouer tes cartes. Ton bishop il sera petit. Ton angel il sera petit. Là t'as moins besoin. En fait, as, avec peu d'emplacement, t'as du 7 points, t'as du 10 points. Enfin vous voyez, il y a quand même beaucoup de points avec peu d'emplacement. Donc, donc voilà, c'est en fonction des lieux, en fonction des decks en face. On a envie de ça. Ah. Je pense oh, que c'est ok une autre main ouais super vous voyez on a snap avant donc c'est à dire qu'on va jouer deux on a on a un avantage là dans le match parce qu'il a juste balancé un tas master enfin balancé il a pas fait exprès mais vous voyez donc on a un réel, réel on a un réel avantage est-ce qu'on fait ça maintenant bah oui on a l'initiative donc voilà, on, on, euh, quoi que. Bah, en fait, on a enchant Ouais, mais c'est... Il reste zéro et Titania. Hein. Et Bonimo. Ouais, ah, non, il reste des trucs communs. Je crois que je vais juste casser le terrain au mid. Non, à gauche. Je crois que je vais juste... Ah, ok. Je vais juste casser le terrain à gauche. La voûte. Donc là il a repris l'initiative. Donc là maintenant je vais Killmonger. À part s'il si a Armor à gauche mais il l'aurait fait avant. Et je pense que là dans son tour 4 il a pas envie de jouer Armor. Donc là par contre on va Killmonger. Ok donc Shuri. Donc là s'il veut gagner à gauche il faut qu'il mette une créa. On est pas trop mal hein. C'est juste un peu bizarre mais. Ah je sais pas Il peut mettre un truc semi-fort il, il a pas forcément le crâne hein. euh, Honnêtement euh, s'il il a crâne c'est bien Mais il a pas forcément crâne Et s'il si a pas crâne je peux quand même gagner Genre, Il peut mettre un polaris Un truc comme ça il faut hit 0. Ouais. Et là l'init, ça c'est intéressant pour nous, mais encore une fois, ce Chang-Chi il veut, il veut jamais venir. quoi. C'est chiant. C'est vraiment chiant. Là il a pas beaucoup de points. Hein. En vrai, euh, pff, je pense qu'on est pas si mal, hein, mais. Je pense qu'on est vraiment pas si mal, mais. Zazmat il fait du mal quand même. Il nous fait du mal sans le Nicolas, sans le Luke Cage. Ouais, ouais c'est, après il peut peut-être abandonner, mais là c'est une game. Ouais, c'est chiant, c'est Shuri. parce qu'en vrai on a des, le match-up est vraiment pas mal. Mais là c'est vraiment des situations qui sont très très particulières. On est devant sur Stas Master, et en fait si on pioche pas Shuri, ça peut pas marcher. Si on pioche Chang Chi pardon, ça ne peut pas fonctionner. La voûte aussi finalement bah nous reloute un peu. En plus, c'est vraiment pas de peau parce qu'on joue contre la version qui est Shuri Tifoïd. Parce que normalement, en, en virant le Taskmaster de sa main, il n'y a que le crâne. Et le crâne, il ne va pas souvent l'avoir. Enfin, il ne va pas tout le temps l'avoir. Donc s'il n'a pas crâne, en fait, on a vraiment 100% gagné, même sans Chang-Chi. Par contre, le gars, il joue la vieille version. Et finalement, ici, c'est la vieille version qui le fait gagner parce qu'il a, entre guillemets, une autre grosse créa. Après, il peut partir, hein. Je ne sais pas trop ce qu'il va faire ici, mais et euh, là, c'est un, un play où il peut clairement partir. Oh, il n'est pas parti, je crois. Alors, ne soyez jamais résultant titre sur votre snap. Si vous avez un bon deck, si vous maîtrisez bien votre deck, si vous connaissez bien la méta et que vous snappez T1, T2, euh... Alors là, je snap parce que j'ai une combinaison. Mais de manière générale je, en ce moment je snap un peu plus souvent T1. Même avec des mauvaises mains parce que voilà je considère que mon niveau de jeu il est, il est plus que correct en ce moment. Parce que le snap a du sens. Je euh... crois enfin, que j'aurai un edge sur mes adversaires quel que soit mon deck en gros. Sans être trop arrogant non plus mais... Euh... J'allais dire un truc. Ah oui Là, par exemple, j'ai fait 2-3 défaites à la suite ou quelque chose comme cela. Je sais plus exactement. Oh, c'est pas mal, ça. Ouais, là, j'ai fait 2-3 défaites à la suite. Si vous faites ça, changez pas votre façon de jouer. Vous voyez ne, ne, ne soyez pas... Euh... Ouais ne soyez pas impacté par, euh, par, par, par le résultat comme on dit quoi. Vous voyez Donc si votre façon Oh wow. Si votre gameplay il est bon, restez là-dessus. Si, enfin comment dire Bref, si votre stratégie elle est bonne plutôt. Stratégie ici. Maximus Bon, je pense qu'il s'attend pas trop à Azmat Luke Cage. Faut juste pas qu'il liche, Il peut lish ici. C'est pour ça que je fais quand même l'enchantress. Euh... Electro, ouais. C'est bizarre, Electro là. En fait, l'avantage c'est qu'il va garder l'initiative. Ouais, l'avantage c'est qu'il garde l'init, ça c'est génial. Pas de conneries. Voilà, on prend le moins 2 sur Necrocha. 11-11. Non, 10-0. C'est nous qui avons l'init. Je pense bon, que ça change pas BZF. Et Azmat. On va faire ça. électro, ça fait pas assez, bon c'est pas mal quand même. Enfin voilà, c'est... Je... Alors je le dis dans les vidéos où ça se passe moins bien, mais voilà c'est important. Il y a... En plus en ce moment il y a énormément de nouveaux joueurs qui arrivent sur la chaîne, de nouveaux joueurs qui jouent à Marvel Snap, qui ont peut-être pas l'habitude des jeux de cartes, et qui peuvent, à juste titre, hein, franchement... Euh... C'est pas insultant hein, d'être de, de, comme ça, d'être impacté par euh, juste les victoires et les défaites. C'est-à-dire euh, on, euh, on fait quelques victoires avec un deck, on considère que le deck est, est fort. On fait des défaites, on considère que le deck est faible. On joue 30 minutes, 1 heure. On perd des cubes, on considère que c'est faible. Enfin, vous voyez. En fait, euh, c'est des mini, des, des enchaînements comme ça de game qui vont changer notre vision du deck. Encore, ça, c'est pas si grave. Ce qui est grave, c'est si ça change notre stratégie qui peut être gagnante, vous voyez. Parce que quand on joue, on part du principe que notre stratégie, elle est bonne. On n'essaye pas de se saboter. Donc, on va jouer d'une... On va réfléchir à chaque tour, on va dire ça, je considère que c'est bien. Et si à la fin, on a perdu 4-5 fois, alors ça dépend. Après, il ne faut pas non plus tout le temps se dire, bah c'est la bonne stratégie, je le sais, je reste ancré sur mes positions. Parfois, on peut avoir tort. Mais la majorité du temps, on a quand même plutôt raison. En tout cas, par rapport à nos connaissances et par rapport à... Euh... Très bien, très bien. Là, vous voyez, j'adore les égouts, les crochats. Nous, on a le c'est génial. Limite la Scarlet, elle va plutôt ici. Et c'est ça qui est intéressant avec le deck, c'est que finalement la Scarlet, on peut aussi parfois la jouer curve. Avec l'autre deck, j'aime pas trop, mais on peut la jouer T2 parce qu'en fait, c'est des lieux que j'ai pas envie de casser. Donc là, je vais même casser un truc comme ça. Après, ça donne de l'info. Casse là, le gars il se dit, oula, c'est bizarre. Ah, bah ben non, on va faire ça. Par son nom, on fera la Witch dessus. Euh, ok. On va le faire maintenant. On aurait pu même attendre. Bon, on n'est pas trop mal là, en vrai. On a Scarlet à droite. Pour gagner la ligne. Si on a Enchantress, on fait Enchantress au mythe sur son armor. Puis Killmonger. Après, là, voilà, il peut faire monstre et monstre. Après, en termes de points, je sais pas trop si ça marcherait. Il arriverait à gagner, possiblement. Après, son Red Skull, il fait pas tant. Hein. Il est 15, mais il booste les cartes en face. Hein. Faut pas l'oublier. On va voir ce qu'il nous invente. Yolk et zéro. Azmat. Super Azmat. C'est lui qui a en plus. super Azmat. Donc on va faire juste la Witch ici. 1-1. Et puis euh, le mid on va essayer de gagner. Killmonger. Azmat et ça. De hein. toute façon il n'y a rien qui proc. Ouais là il y a... Franchement là il y a moyen qu'il snap en se disant je suis trop bien. Et on peut lui prendre 8 points. Bon, il est un peu frileux, dommage. Il est un poil frileux. Après, on peut quand même perdre. Hein. C'est ça qui est intéressant dans cette situation, c'est qu'on peut quand même perdre. Mais typiquement, s'il Snap, je suis plutôt content. Là, voilà, vraiment le côté surprenant ici, il est génial. Quoi. Après, c'est plus par rapport à... Ouais, au... En fait, au win rate et donc à l'expérience de jeu, au plaisir de jeu. Parce que avoir 40% de win rate, je vous pose un problème. Si par exemple, je vous dis, vous préférez gagner une game sur 3, mais gagner 20 cubes à l'heure, ou gagner deux games sur 3. Ouais, bon, ça c'était un peu évident, mais ça change rien, je gagne quand même à droite. Donc oui, vous préférez à gagner une game sur 3 mais gagner 20 cubes à l'heure ou gagner 2 games sur 3 mais gagner 15 cubes à l'heure, voire 10 cubes à l'heure. Vous allez me dire, bah 20 cubes, je préfère gagner 20 cubes, j'ai moins de winrate mais je gagne 20 cubes. Bah, je vous promets que non, parce qu'en fait si vous jouez à un moment, moralement c'est relou quand même de perdre 2 games sur 3, même si tu gagnes plein de cubes, perd quand même 2 games sur 3 et l'expérience de jeu elle est quand même un petit peu impactée enfin voilà c'est peut-être que c'est comme moi mais faut quand même avoir une vraie concentration un vrai mental pour avoir un win rate très bas mais quand même gagner des cubes donc euh... donc c'est ça le truc c'est que ah c'est chiant on peut pas les laisser hein. c'est chiant ben voilà, ça c'est important aussi quand vous choisissez un deck. Il n'y a pas que la... La vraie cube, c'est la chose primordiale pour monter. Donc, le fait d'abandonner, de savoir abandonner, de savoir snapper, etc. Mais il y a quand même l'expérience de jeu qui fait... Enfin, le, le, le plaisir de jeu qui fait que c'est ça qui va donner un petit coup de reviens-y, quoi. Euh... C'est ça qui va faire la différence entre vous bah, vous faites une session d'une heure ou vous faites une session de 4 heures dans le week-end. Quand on fait que gagner, on a envie de jouer quoi. Azmat, ah, ce c'est chiant. Deathlock. Squirrel girl. Bon, il aurait pu faire squirrel à la droite, il aurait eu un point de plus. L erreur de mon adversaire. Je pense qu'au mid, c'est un peu compliqué de gagner. Je vais peut-être essayer de me battre, je sais pas trop. Je pas trop essayer de me battre. Peut-être une erreur. Mais en tout cas, là, au moins, je le montre que j'ai pas du tout envie de me battre. Mais c'est quand même prenable en vrai. Wave. Wave, c'est un peu chiant, mais. Il faut jouer deux cartes. Et il peut en jouer deux aussi. Ah non. Dess, ça coûte combien ça, Dess 5, détruit. C'est assez chiant. Il a l'init. Dess à gauche. Pff. En fait, on sait pas trop où il va, quoi. Il peut, Dess à droite. Dess et aéro. Dess death aéro à gauche. Aéro à droite. genre Dess à gauche. Alors ah on fait le Cage. Est-ce qu'on gagne pas si on fait ça et ça On peut la risquer. Mais... Ouais. Ouais c'était un peu risqué. Après ils n'ont pas toujours aéro, c'est pour ça. Euh, là je suis en 2-4, donc je me dis... Euh... Aéro me fait perdre, mais en fait il n'y a pas tout le temps aéro. En tout cas 2-4 on doit rester je pense. Bon, on joue quand même deux cartes dans... On joue 2 cartes dans le tour. On n'a pas trop de retard. On n'a qu'une ligne de retard. Bon, on est à 1-1 plus chez lui. Si vous abandonnez c'est pas une erreur hein, je pense. Hein. Je pense que sur le long terme, c'est pas forcément bon, mais c'est pas une erreur. C'est ça qui me pose un poil problème avec le deck également. Alors, je suis vraiment, dans cette vidéo, j'ai l'impression que je suis en train de descendre le deck. Attention, hein, je répète, hein, c'est un des meilleurs decks du jeu, hein, celui-là. Mais Et... ce que j'aime pas, c'est cette curve. Elle se fait ressentir. Euh... Je sais pas ce que j'ai dit là. Ah oui, bon. dans les snaps. C'est-à-dire que moi j'aime bien snapper T1, T2. Avec ce deck, je le fais quand même parce qu'il est fort. Mais il bah, n'y a pas de combinaison qui me donne envie de snapper. C'est juste le deck en soi qui me donne envie de snapper T1. Alors que l'Angel, Bishop, bah je vais snapper T1 parce que j'ai soit Angel, soit Bishop. Donc Angel, c'est 6 points pour 2. C'est énorme, c'est une des meilleures cartes du jeu. Et Bishop, bah c'est euh, entre 6 et 7 points pour 3. Pareil, c'est une des meilleures cartes du jeu. En tout cas dans ces decks là. C'est pas mal on a des Killmonger dans notre deck. On peut le faire maintenant si on veut. Quoique. Quand il fallait pas typhoïdomide. Non non parce qu'on peut jouer. Non non c'est une connerie. Parce que je peux jouer euh, enchantress. Je J'aurais pas forcément le Cage, j'aurais enchantress. Aéro, rien. Alors faut faire gaffe, il peut leash ici. Mais je pense qu'on doit quand même Serra. Mais il peut leash. S'il fait leash, on n'aura pas de killmonger. Mais je pense que c'est un risque qu'il doit se prendre. Ouais. En vrai, la Serra, elle est quand même cool. La Serra, je peux quand même enchaîner des cartes. Hein. De rien. Oh, on n'est pas si mal. Hein. En vrai, si on fait ça, ça, ça, ça, est-ce qu'on gagne pas? J'aime bien. Hein. Ouais, le typhoïde qui est un peu relou, mais. je sais pas le problème c'est qu'ici je serais à 2 je serais à 1 là je suis à 0 en vrai je hein. serais à 2-2 hein. ouais c'était le, ri le risque je sais je... là vous voyez c'est intéressant parce que, bon, la, la théorie, on peut pas vraiment être sûr de soi, y a, on n'est pas des robots, donc euh, globalement, c'est plus de, de l'instinct que de la dernière. Comme ça, je, je, mon propos. Là, on peut se dire, bon, je vous ai dit, hein, je savais qu'il y allait les il pouvait leash, mais j'ai quand même considéré que c'était le bon play. Vous voyez, malgré la possibilité de mon adversaire de faire leash, j'ai considéré qu'il fallait garder Killmonger. Donc, ça veut dire qu'à ce moment-là, J'ai pas été surpris par son play. Le, je dans mon raisonnement, je l'ai considéré. Donc, si je l'ai considéré, que j'ai considéré que c'était bon de faire ça, est-ce que finalement le fait de prendre Lich va changer ma façon de jouer la prochaine fois Vous voyez Normalement, non. C'est pas comme si je me disais, bon, bah, je vais garder ça pour le surprendre à la fin, et que le gars, il nous sort Lich, euh, et que là, je me dis, ah merde Et là, oui, on peut se dire, bah, peut-être que dans ce cas-là. Mais moi, je pense qu'il faut. Là, ici, il faut garder Killmonger en théorie pure. Hein. Parce que je savais, parce que j'avais prévu de le garder. Oh, voilà. Bon, c'est un peu particulier hein. Et pareil Je peux me tromper hein. Je pense pas me tromper Mais on jamais... n'est on jamais sûr Le problème c'est que ça Ça peut aller là après, on n'est pas obligé de Serra, on peut juste enchantresse. Enfin, ça dépend si on pioche le Luc ou pas. On pioche le Luc, j'imagine faire ça, c'est ok. Là, c'est pareil, on peut prendre Sandman. Est-ce que dans ce cas-là, il faut pas qu'il mangeur maintenant. S'il avait eu Sandman, est-ce qu'il aurait fait Sandman maintenant moi, oh, sa place j'aurais attendu comme lui. Je pense qu'il y a Sandman. Et comment... Euh... En même temps, est-ce que si on, il fait, si on fait Killmonger, est-ce qu'on gagne quand même malgré le Sandman Enchantress Je crois que je, enchant 13, je vais enchantress, je vais tourner autour du Sandman. Ouais, je crois, je crois qu'il faut tourner autour du Sandman ici. Il reste que deux cartes dans son deck, la probabilité elle est quand même immense. Bah, le matchup est catastrophique. Évidemment, hein. Sandman c'est la carte qui nous bute. Sandman et Octopus. Bon, on gagne si on fait ça. Bah ouais, j'étais silence. Mais je pense qu'il faut quand même. Euh... Je pense qu'il faut Killmonger là quand même. Par contre, on peut Azmat non Bref, ouais, on va plus être impacté que lui. Carlette, le gueur ça change rien à moins que le lieu soit un peu bizarre genre euh, mais ouais bah typiquement vous voyez on faisait Serra, on perdait donc euh, c'est des plays qui sont pas évidents plus haut, plus loin, plus vite. Ouais c'est... C'est pas au début de cette vidéo où j'ai fait le play euh, Où j'ai préféré faire Serra Et je me suis fait Sandman Mais je crois que je me suis fait Sandman surprise Ouais c'est ça hein, je me suis fait surprise Sandman Mais si on tourne autour de Sandman on peut quand même gagner Vous voyez, Malgré la carte counter Bon c'est de la concentration hein, ce jeu Mais cette game elle résume bien ce qu'est le jeu C'est à dire il y a des cartes mais en fait c'est ça qui fait gagner Donc euh, ça si c'est défaillant bah si on n'est pas concentré On perd Et on devrait toujours, toujours pouvoir gagner en fait Merci à tous, j'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que ce deck va vous permettre de monter, voilà, ça fait des bonnes alternatives au, au deck euh, Serra, Con au Serra Control, enfin vous avez trois Serra Control, et après, en fonction des métas, vous pouvez euh, passer sur un, ou passer sur l'autre, ou passer sur le troisième. Merci à tous, et à très bientôt. Ciao, ciao tout le monde